Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la question Métis à CRFH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui, c'est Robert Pappen et on parle de l'évolution du français à l'Amérique du Nord. Bonjour Robert, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, comment ça va Daniel? Ça va très bien, merci. Je te laisse la parole. Puis, ah euh... il fait beau chez vous? Ah, oh, il fait très chaud puis il fait très beau. Bon! <rire> Je te laisse la parole, puis euh, tu peux commencer euh, euh, sur le sujet. D'accord. Bon, alors, euh, comme Daniel... Euh, bonjour, euh, mes auditeurs. Euh, comme Daniel vient de le dire, euh, je m'appelle Robert Papen. Euh, je suis... Euh, J'ai été professeur de, de linguistique euh, à l'Université du Québec à Montréal pendant euh, de nombreuses années. Euh, ma spécialité, euh, ce sont les Français euh, D'Amérique du Nord, euh, y inclut le français québécois, mais pas seulement le français québécois. Je m'intéresse particulièrement euh, au français des Métis de l'Ouest canadien, euh, des Métis de l'Ontario aussi. Euh, je travaille euh, beaucoup sur le Métif, qui est la langue mixte franco-crie. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler de comment la langue française s'est installée en Amérique du Nord. Suite à la découverte, euh, la découverte, on dit bien entre guillemets, euh, de Jean Cartier, euh, de, de ce qu'on on va appeler la Nouvelle-France. Alors, premièrement, je veux faire une distinction entre ce qu'on dit le français standard. Le français standard, c'est le français qu'on entend surtout à Radio-Canada, dans les médias, euh, à l'oral, évidemment. C'est également le français qu'on écrit dans les journaux, dans les livres, dans les manuels, etc. Euh, en général, les politiciens du gouvernement, euh, les, le français qu'on enseigne dans les écoles, c'est le français standard. Le français standard n'est pas le même français que le français de tous les jours, c'est-à-dire le français qu'on utilise avec nos amis, avec notre famille, dans la maison, etc. Ça, on appelle ça le français vernaculaire ou le français populaire. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas le français standard qui est consigné dans les dictionnaires, et les grammaires, les bécherelles, comment conjuguer les verbes, etc. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est le français de tous les jours, le français qu'on emploie avec sa femme, son mari, ses enfants, nos amis, sans faire attention à ce qu'on dit, etc. Okay? Donc, on va appeler ça le français vernaculaire le français populaire. Alors, en Amérique du Nord, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut distinguer six variétés de français. Ça, ça vous étonne peut-être, mais il y a effectivement six variétés de français différentes. Premièrement, pour le Canada, on va faire une différence entre le français laurentien et le français acadien. Là, vous allez vous gratter la tête et vous dire c'est quoi ça le français laurentien Dans le temps, on appelait ça le français canadien. Ça, c'est connu. Hein? French Canadian. Canadian French. Le problème, quand on dit français canadien, c'est que ça inclut l'Acadie. L'Acadie, elle fait partie du Canada. Donc, quand on dit français canadien, ça inclut tous les Français du Canada, y inclut le français acadien. Alors là, on n'est plus capable de faire la différence. C'est pour ça que les linguistes, on a créé le terme depuis une vingtaine d'années, le français ancien. Alors, c'est quoi ça? C'est le français qui a été créé, enfin, qui s'est développé dans la vallée du Saint-Laurent, qu'on va appeler le Québec, et sa diaspora. La diaspora, c'est les autres endroits où le français de la vallée du Saint-Laurent, a migré l'Ontario, la Nouvelle-Angleterre, la Louisiane, l'Ouest-Canadien, même l'Ouest-Américain, parce qu'il y a des communautés francophones au Minnesota puis au Dakota du Nord. Alors, tout le monde comprend la distinction français-laurentien, français-acadien. Alors, le français-acadien, on le sait, il est parlé dans les trois provinces. Euh, Maritime, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Il est également parlé en Terre-Neuve. Euh, euh, personnes, certaines personnes en Gaspésie du Québec parlent le français euh, acadien. D'autres sur la basse côte nord du Québec parlent également l'acadien. Ils parlent pas le québécois, ils parlent l'acadien. Et, bon, les îles de la Madeleine, on va y revenir parce que c'est un petit problème intéressant. Euh, et il euh, y a également des gens qui parlent le français acadien dans le Maine, dans l'état du Maine aux États-Unis, parce que ce sont, ils ont émigré des provinces maritimes dans le Maine et ils parlent encore le français acadien. Alors, il y a déjà deux, deux, deux variétés, le français, français acadien, j'y reviendrai, le français laurentien, j'y reviendrai. Une troisième c'est le français de la Louisiane. Le français de la Louisiane, c'est très compliqué. Pourquoi? Ben, premièrement, tout le monde pense qu'en Louisiane, tout le monde parle cajun. Ce pas vrai. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent français gens. Mais historiquement, avant que les gens, avant que les gens de d'Acadie arrivent en Louisiane, on parlait déjà français à Louisiane. C'était une colonie française où on parlait un certain français qu'on va appeler français louisianais pour le moment, français colonial, si vous voulez. Il y a eu des colons de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est maintenant Haïti. Quand Saint-Domingue est devenu Haïti avec la Révolution des, des Noirs, euh, il y a beaucoup de colons français qui sont arrivés en Louisiane et eux, ils parlaient un certain français qui aujourd'hui est à peu près disparu. Donc, il y a ce français colonial, qui est à peu près disparu, il y a le français cadjian, qui s'est développé là-bas, et il y a le créole, les Noirs parlent un créole à base, à base lexicale française. Donc, vous voyez, c'est très compliqué en Louisiane. En plus, le cadjian, dans différentes paroisses, les paroisses, c'est un peu comme les provinces, euh, pas les provinces, mais comme des comtés hein, aux États-Unis. Il y a des différences dialectales entre chacune des, des, euh, des, des, euh, des paroisses euh, euh, louisianaises. Euh, bon, un autre français, le français du pays des Illinois. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, le pays des Illinois? Mais dans l'histoire, de la colonie française, de la Nouvelle-France euh, en Amérique du Nord, il y avait plusieurs provinces. Disons, il y avait plusieurs colonies. Il y avait l'Acadie, il y avait la Nouvelle, il y avait le Québec, il y avait la Louisiane, et il y avait le pays des Illinois. Ça, c'est autour de Saint-Louis, Saint-Louis, Missouri. Si vous connaissez un peu la, la géographie des États américains. Situez-vous à peu près autour de Saint-Louis, Carcassia. Alors ça, c'était la province au sud des, des Grands Lacs. Saint-Louis était une ville où on parlait français. Il y avait plusieurs communautés. Euh, vieille mines Sainte-Geneviève, Carcassia, Vincennes. Tout ça, c'était des villages ou des forts où on parlait français. Ce français-là était un mélange de français québécois, si on peut dire, et de français de la Louisiane. C'était un beau français. Et euh, malheureusement, il n'y a plus personne qui parle le français, de, euh, du, français de, de, du pays des Illinois. On appelle ça, le, on l'appelait le français Papa. Papa, c'est un petit fruit local. Euh, et euh, je vais, par exemple, je vais vous donner quelques particularités de ce français-là. On disait par exemple, au lieu de dire meilleur, hein, cette chose est meilleure, on disait meilleure avec un T. On disait elle est noire au lieu de noire. Euh, on disait aussi au lieu de aussi. Euh, on, on, va, on, on, on Au Québec, on dit m'a aller. Hein? M'a aller euh, visiter ma famille. Ben eux, ils disaient non seulement m'a aller, mais ils disaient t'as aller tu vas aller. Ça, c'est quelque chose de spécial. Euh, on disait, au lieu de dire poumon, on disait un pomon. Au lieu de goudron, on disait un godron. Donc, il y avait des différences. On disait bonne au lieu de bonne. On disait un homme au lieu d'un homme. Donc, il y avait des différences en prononciation. Alors voilà pour le français euh, de, du pays des Illinois. Le cinquième français qui est un peu spécial, c'est ce qu'on appelle le Brayon de Madawaska. Alors Madawaska, c'est une région qui appartient au Nouveau-Brunswick, qui est coincée entre le Québec, le Maine et le Nouveau-Brunswick. Il fait partie, comme je dis, il fait partie du, du, de l'État de, de, de la province du Nouveau-Brunswick, mais euh, ils ont développé un français qui est un peu un mélange d'acadien et de québécois. Euh, par exemple, ils ont des, des expressions qui sont absolument particulières, qui n'appartiennent ni au français acadien, ni au français québécois, ou au français laurentien, si vous voulez. Par exemple, ils vont dire catiné. Pour caresser. Au Québec, on ne dit pas ça. En Acadie, on ne dit pas ça. Et on va dire encarcaner pour trébucher. En anglais, to trip. On va dire euh, miaguer pour pleurnicher, hein, pleurer un petit peu. On va dire les, euh, les running, hein, les espadrilles, les, les running shoes. J'appelle ça des sneaks. Des sneaks. On ne connaît pas ça au Québec. Euh, de la flacatoune. ça c'est de la du homebrew, de l'alcool oh. fait maison. Okay. De la flakatone, <rire> j'adore cette expression-là. <rire> euh, une ceinture, c'est une sline. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Une sline, Mets ta sline, Mets ta ceinture. Alors. J'ai parlé il y a quelques minutes du français des îles de la Madeleine. Alors là aussi, on sait que les îles de la Madeleine, ce sont surtout des Acadiens qui ont euh, immigré euh, sur les îles. Mais il y a également des Anglais, parce qu'il y a des îles qui sont anglaises dans les îles de la Madeleine. Et bien entendu, les îles de la Madeleine font partie du territoire québécois. Donc, le français des îles de la Madeleine, est un espèce de mélange très intéressant, autant au niveau de l'accent qu'au niveau du vocabulaire de Québécois, Laurentien, disons, et de, de, de français acadien. Alors, par exemple, euh, une des choses qui m'a très intéressé quand je préparais cette entrevue, le mot pour camion, euh, ça, ça va varier d'un endroit à l'autre dans les îles. Alors, il y en a qui vont prononcer ça un troc, hein, comme en anglais. Mais d'autres endroits, ils vont dire ça un truc. Et encore, on va dire un camion. Ça fait que, juste dans les petites îles de la Madeleine, un seul mot comme camion pour troc, il y a au moins trois façons de le prononcer. Il y a également des expressions qui sont très spéciales. Euh, aux îles de la Madeleine, par exemple, le mot pour jeunesse, quand on dit hein, la jeunesse, ça ne s'est pas dit, eux, ils appellent ça des noyasses. On ne connaît pas ça au Québec, on ne connaît pas ça nulle part. Des noyasses. Euh, les mains, les mains, ils appellent ça des miniches. On ne connaît pas ça. <rire> euh, Quelqu'un qui veut s'allonger, il va étarquer. Il va s'étarquer. On ne connaît pas ce mot-là. Et puis, une raie, une raie, un poisson, n'est-ce pas, qui est fait comme ça, un poisson, une raie, en anglais, un ray, eux, ils appellent ça un flat. Probablement de l'anglais flat. Mais ça, c'est une hypothèse. Alors, revenons maintenant aux Français acadiens, parce que j'en ai pas parlé. Alors, l'ancienne Acadie, on sait que euh, la colonie de la Nouvelle-France, Jusqu'en 1713, c'est-à-dire au moment du traité d'Utrecht, où la France a dû céder beaucoup de territoires aux Anglais. La Nouvelle-France comprenait l'Acadie, le Canada, ça c'est aujourd'hui le Québec, le pays d'en haut, ça c'est le pays des Illinois, donc les Grands Lacs, la baie du son, ça appartenait aux Français, la baie du Son. Plaisance, ça c'est la moitié sud de Terre-Neuve, c'était français. La moitié nord était anglaise, la moitié sud était française. Alors, le pays des Illinois dont j'ai déjà parlé, la Louisiane, la basse Louisiane, donc la Nouvelle-France couvrait plus de la moitié du continent nord-américain, excluant le Mexique. Il y avait les 13 colonies américaines collées sur l'océan Atlantique et jusqu'au Mississippi, c'était français. De l'autre côté du Mississippi, c'était espagnol ou bien des territoires inconnus. Donc, par exemple, les États d'aujourd'hui, Wyoming, Montana, euh, euh, Nebraska, tout ça, c'était des territoires indiens, on ne savait pas ce que c'était. Alors, l'Acadie, originale, c'est la Nouvelle-Écosse. Euh, John Cabot, euh, en 1494, a le premier mi-pied découvert, disons, euh, la Nouvelle-Écosse, mais c'est un nommé Pierre Dugas-Dumont, euh, qui en 1604, donc début du 17e siècle, euh, mène une expédition dans la baie, des Français, qu'on appelle aujourd'hui la Baie Fundy, hein? euh, accompagnés de Samuel de Champlain. Mais c'était Dumont qui était le chef de l'expédition. Alors, ils fondent une île sur l'île Saint-Croix, qui est dans le Maine actuel. Okay? Ils fondent une petite colonie, mais la première année, la plupart de ces hommes meurent de scorbut. Le scorbut, c'est une maladie qu'on attrape quand on ne mange pas assez de... De, de, de, de produits, de légumes, de fruits, de citronnés, de, de, etc. Donc, il meurt de ça et, bien entendu, la colonie euh, fait faillite. L'année suivante, Pierre Dugas-Dumont fonde une nouvelle colonie en 1605, donc à Port-Royal, qui existe encore aujourd'hui, euh, juste au, à l'ouest de la, euh, la Nouvelle-Écosse. Alors, je n'ai certainement pas le temps de vous parler de toute l'histoire compli très compliquée de l'Acadie, euh, mais vous savez très bien que les colonies de la Nouvelle-Angleterre étaient déjà là. Il y était beaucoup plus nombreux, il y avait beaucoup plus de colons anglais en Nouvelle-Angleterre qu'il y avait de colons français en Acadie et en Nouvelle-France. Ils n'aimaient pas beaucoup l'idée d'avoir des colons français en Nouvelle-Écosse, et donc euh, il y a beaucoup d'Anglais qui se sont installés en Nouvelle-Écosse, à tel point qu'en 1713, euh, le traité d'Utrecht, qui a mis fin à une guerre de, la guerre de sept ans, qui était une guerre européenne, euh, je m'excuse, c'est la guerre de succession d'Espagne, euh, la France cède l'Acadie, ainsi que la Terre-Neuve et la baie du Son à l'Angleterre. Puis là, les colons de la Nouvelle-Angleterre s'installent en masse en Nouvelle-Écosse. Mais les Acadiens, eux, ils restent sur place. Et à un moment donné, bon, les Anglais décident qu'ils vont se débarrasser des Acadiens et ils trouvent un moyen de le faire c'est en leur demandant de prêter allégeance au roi d'Angleterre. Ce que les Acadiens refusent de faire. Alors, puisque les Acadiens refusent de prêter allégeance au roi d'Angleterre, ils sont considérés comme des traîtres. Et donc, ils sont sujets à l'exportation. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les Anglais exilent, exportent euh, euh, ce qu'on appelle en Acadie le grand dérangement en euh, 1755 à peu près 14 000 Acadiens ont été chassés de leurs terres. La plupart, euh, les exilés sont envoyés en Nouvelle-Angleterre. Il y en a d'autres qui sont allés en Angleterre, d'autres en France, d'autres en Louisiane, dont l'origine des Cadiens, et d'autres au Québec. Euh, par après, beaucoup d'Acadiens, surtout ceux de la Nouvelle-Angleterre, sont revenus en Acadie, mais pas beaucoup en... En Nouvelle-Écosse, ils sont retournés surtout au Nouveau-Brunswick. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a plus d'Acadiens francophones au Nouveau-Brunswick qu'il y en a en Nouvelle-Écosse. Il y a également l'île du Prince-Édouard, évidemment. Alors le Nouveau-Brunswick, surtout dans le sud-est, euh, autour de Moncton, c'est devenu le bastion de la francophonie. Euh, néo-bronzucoise, ainsi qu'au nord, sur la baie, euh, sur la baie euh, des chaleurs, Caracate, etc. Okay? Euh, et bien entendu, d'autres Acadiens qui sont revenus euh, soit de France, soit d'Angleterre, euh, soit de Nouvelle-Angleterre, il y en a beaucoup également qui sont installés au Québec. Donc, on trouve plein de petits villages sur la Basse-Côte-Nord, en Gaspésie, dans la région Montréal, on trouve des petits villages qui sont d'origine acadienne. À tel point que, pas loin de Montréal, sur la rive sud, il y a un petit village qui s'appelle l'Acadie, parce que ça a été fondé par les Acadiens. Alors, d'où est-ce qu'ils venaient, les Acadiens? Ben, ils venaient surtout du Poitou, de la région française, de la province du Poitou et de l'Anjou. Donc, ça, ce sont des provinces qui sont au sud de la Normandie. Ils sont entre, disons, la ville de Bordeaux, si vous vous situez un petit peu en France, et euh, Caen, etc., de la Normandie. Donc, ils sont, ce sont des provinces un petit peu, pas dans le sud de la France, mais un petit peu au sud de la Normandie. Et ça explique le fait que massivement, les colons acadiens venaient de Poitou et d'Anjou. Ils ont un accent. Les Acadiens ont un accent différent de celui des Québécois. Et la, la raison de cet accent, c'est parce qu'ils ont perpétué, ils ont continué l'accent et certaines, euh, certains éléments de vocabulaire de ces deux provinces-là. Il faut comprendre un peu la situation en France dans ce temps-là. Les gens ne savent pas nécessairement qu'au XVIIe siècle, en France, on ne parlait pas français. Hein, ça, ça, ça fait... Euh, ça fait sursauter, hein? mais c'est vrai. Les seules personnes qui parlaient ce qui est devenu le français d'aujourd'hui, c'était les gens qui habitaient dans la région de Paris et l'Île-de-France, c'est-à-dire la région autour de Paris, et bien entendu, ce qui incluait le roi et la cour. Donc, euh, euh, euh, euh, Voyons, le, le, tous les châteaux, n'est-ce pas tous les châteaux euh, euh, où on parlait ce qui est devenu la langue française. Mais les autres régions, en Normandie, en Anjou, en Poitou, etc., on parlait des dialectes. Soit qu'on parlait donc des patois ou des dialectes, ou bien on parlait un français régional, avec beaucoup d'accents avec beaucoup d'influence de ces patois. Et bien entendu, dans le sud de la France, on ne parlait pas français du tout, on parlait la langue d'Oc, qui est une autre langue. Ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que tous les Français ont parlé français. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé français au Québec avant qu'on parle français en France. Dans le sens que toute la population du Québec a rapidement adopté le, la, le dialecte français avant que la France accepte ou adopte, adopte le dialecte français ce qui était le, le dialecte de l'Île-de-France ou de, de la région parisienne. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas. Oui, <rire> donc, exactement. notre français est d'une certaine façon plus vieux que, ce, que le, le français de France. Bon, c'est une façon de le voir. Oui. Alors, euh, donc, par exemple, dans, le, dans ces dialectes Anjou et, euh, et euh, Poitou, euh, un verbe comme « donner », se conjuguait de la façon suivante. Je donne, tu donnes, il donne, à donne, je donne, vous donnez, il donne. C'était comme ça que le verbe donner était conjugué. Et en Acadien, surtout en Nouvelle-Écosse, c'est très conservateur, c'est un peu encore comme ça qu'ils qu prononcent les verbes. Euh, et beaucoup d'expressions acadiennes sont effectivement des expressions qui nous viennent de euh, la province de Poitou et euh, d'Anjou. Donc, par exemple, « bailler » pour donner, hein, « je te baille quelque chose » au lieu de « je te donne quelque chose ». Un coquemar au lieu d'une bouilloire, Alors, au Québec, on parlait d'un canard ou bien d'une bombe, ben eux autres, c'est un, un coquemar. Euh, des hards pour des vêtements, mettez hein? hard, ça veut dire habille-toi, un, un crabe, ça s'appelle un chancre, au Québec on appelle ça un crabe, là-bas ils appellent ça un chancre, euh, pour lécher, hein, on, on va lécher son doigt, aux autres, c'est fripper, friper un doigt, et puis pour disparaître, quelqu'un qui disparaît dans la nature, on dit il basie, il basit, euh, d'autres, il y en a Par exemple, pour parler? Pardon? Excuse une on oui? va prendre une petite pause de 45 secondes, puis on va revenir.